L'objectif de cette vidéo est de présenter les différentes activités qu'on peut utiliser dans le pipeline du CRM Odoo. Donc ici, j'ai une opportunité qui a été déjà pas mal qualifiée. Je peux la changer comme ça de colonne. Et je peux bien sûr travailler cette opportunité en la modifiant. Et ici, en planifiant une activité. Donc il y a tout un tas d'activités possibles. On va par exemple choisir de fixer un rendez-vous. Et ensuite, on fait ouvrir le calendrier. Ensuite, on va choisir d'un horaire pour cette réunion. Créer. Et ensuite, on peut double-cliquer dessus pour améliorer un petit peu, par exemple mettre un rappel pour dire bah, 3 heures avant ou 2 heures avant, vous allez me rappeler cette réunion, on peut mettre un lieu ah, on peut mettre ça c'est en salle c'est chez le client par exemple chez le contact donc du coup il faudra mettre quelque part son adresse on peut mettre des étiquettes pour dire que là ça va être une égo prix dans les options on peut choisir une confidentialité on peut même Inviter d'autres participants à la réunion, pourquoi pas. Voilà, donc je vais faire sauver. Donc là, j'ai programmé une réunion prix avec ce client. Donc, si je reviens sur mon pipeline, vous voyez ici que la petite euh, opportunité est en vert parce qu'il me reste du temps. Si j'avais dépassé la date, elle serait en rouge. Si c'était aujourd'hui, elle serait en orange. Donc ici, vous avez bien votre réunion planifiée. Et vous pouvez la valider à partir d'ici, marquer comme fait. Alors si vous le faites, après, il faut aller euh, modifier votre opportunité. Alors je peux la terminer et planifier le prochain, ou je lui dis que ça a été fait. Là, dans commentaire, il faudrait écrire par exemple que vous avez négocié le prix avec lui à 450 euros. Là, a priori, vous voyez, quand je clique dessus, ça doit venir de ma version de Firefox. Je ne peux pas saisir le petit commentaire. Donc là, je vais juste la noter comme réalisée. Et du coup, je vais faire passer mon opportunité dans la case proposition. Je vais cliquer dessus. Je vais la modifier. Donc je vais dire que là... Note interne, on peut rajouter prix négocié à 450 euros. Et on peut augmenter la probabilité à 80% que ça marche, parce qu'on est confiant après la, le rendez-vous qu'on a eu avec le client. Je fais sauver. Et je reviens dans mon pipeline ici. Pour voir que là maintenant je suis dans proposition. Alors, comme je n'ai pas mis de date, hein, il ne met pas de couleur. Et voilà.